Vous savez, lorsqu'on a eu cette initiative de, de se donner la main pour parler euh, d'une même voix, lorsqu'on a commencé à se concerter, à organiser des rencontres de concertation au niveau des collectivités pour que nous trouvions des solutions à nos problèmes, ça a attiré l'attention du pouvoir public. Et parce que chaque fois qu'on organise les rencontres la, la, les rencontres sont présidées par les élus des collectivités Donc, soit par les élus des collectivités, soit par le sous-préfet ou le maire donc nous on les intéresse à ce que nous faisons finalement ils ont vu qu'on a, qu on a pris le poids parce qu'on on embrassait toutes les unions des différentes collectivités, et on parlait d'une même voix, ça a attiré l'attention. Le fait aussi qu'on a demandé à nos unions de forcer situation pour participer aux sessions communautaires, demander la parole pour poser nos problèmes, cela a fait que l'autorité publique a pris en considération notre existence. Cela a fait aussi que toutes les rencontres maintenant convoquées par l'autorité, pour la plupart des cas, on ne fait pas. Parce que euh, notre cadre de concertation, qui est le a fait qu'on a demandé des places au niveau de certaines instances. Quand je prends la chambre, chambre d'agriculture préfectorale, la chambre régionale d'agriculture, ces deux instances, nous avons eu des places. Est... Le, le cadre de constatation des opérations puissantes de, opé de, opé de Kindia est représenté par deux membres au niveau du, de la chambre préfecturale de l'agriculture de Kindia. Le, le, le cadre de constatation est représenté par deux membres au niveau de la chambre régionale de l'agriculture de Kindia. Donc, si vous voyez qu'on nous a accordé ces places, c'est parce que ils ont vu qu'ils euh, ne peuvent pas passer sous silence notre existence. Donc euh, c'est euh, en ça que l'autorité, le pouvoir public, s'est intéressé aux, aux organisations de producteurs à travers ce cadre de concertation des EP.